Le papillon et l'abeille s'aiment De mes robes à ils-même. Je lui ai offert des roses Elle me les a rendues miel Je vais me remettre à écrire et essayer de la décrire Lui avouer mon amour qu'elle ressent elle aussi à son tour, à la croisée des chemins, en plein milieu du tunnel. La plus belle de toutes les filles, ravissante, scintillante et gentille, elle est la beauté de la nature, libre en ciel et mature. Le plus important éradique, ce qui est important en parallèle. Mon âme et son âme se chevauchent, ce concours se confondent des proches, sûrs, purs et très proche. Sûr, pur et mûr avant l'âge. Blanche comme neige, ton modèle est très sage, mais toujours absente à l'appel. On oublie de se dire tout ce qu'on pense, tout ce qui est important en urgence. Je l'adore aussi fort que sans elle me dévore une nostalgie suprême. On est toujours dans un rêve, celui d'un bon mois à la femelle. Je n'ai pas peur de la mort, ni à pitoyer sur mon sort. Loin d'elle, je suis seul, et ce n'est maman interpelle, son vrai amour éternel. Je peux lui promettre que je l'aimerai pour toujours, mais je ne peux lui promettre que je serai avec elle pour toujours. Elle me plaît, elle m'attend, elle m'appelle, et je ne peux vivre sans elle. J'aime la beauté la plus belle, la plus belle de toutes les belles. Tous mes amours à ma future femme, ma future dame, qui a rendu ma vie plus belle et qui m'a rendu la vie plus belle. Je vais amplifier mon sourire, vivre avec elle et lui dire, je n'aime aucune autre fille que toi, et tu n'aimes aucun d'autre que moi. Superbe déesse éclairée par ta beauté naturelle. Celle que j'aime est un ange, absolument dépourvu de mensonges. Elle est passée au master, je suis toujours en licence, la solitude est cruelle. Un jour après la révolution, et une nuit avant l'indépendance, le vrai amour a marqué sa présence, apologiste et rebelle, mon bon cœur inspiré, absolument déchiré, et jaillir des pamphlets, parfaitement gonflés, par des inspirations très élevées, de bon sens et réel. Son absence me dérange, et mon absence la dérange, tout se transforme, mais rien ne change, du cuir chevelu jusqu'au phalange. Moi et elle en duel. À quoi bon se mentir Les bons moments qui sont pires. Et à quoi bon se parler sans se dire tout ce qu'on pense Si l'on en a les ruelles, si l'on en a les ruelles. Et pourquoi se sentir obligé de mentir si on est amoureux, on harmonie très heureux, plus intense qu'on avance dans l'espace temporel. On était formidable, très amoureux et aimable. On est toujours formidable. Le malentendu est tendu car il s'attendait à ce qu'on danse en harmonie, sans querelle. Elle est partie sans retour, vraiment partie sans retour. Fezia, Dihia, Sonia, Guardia, l'amour attend son amour, Michele, Bouni, et la beauté redore ses ailes.